Voilà, et eh bien, bonjour à tous et à toutes pour ce 13e live évolutionnaire. En fait, 13e, mais en fait, une nouvelle série de live qui, qui démarre, puisqu'on va démarrer une série autour d'un sujet que j'ai intitulé Go Hack Yourself. Go hack yourself. Euh, je vais vous expliquer, bien sûr, dans, dans quel contexte, enfin, ce que j'entends par Go Hack Yourself. Alors, quand même, petit rappel sur les lives évolutionnaires. Déjà, bon, donc le principe en fait, je partage avec vous un sujet pendant à peu près 20-25 minutes. Et puis ensuite, on va discuter ensemble de ce sujet, ce que ça vous inspire, les questions que ça peut poser, les réflexions que ça peut vous amener. Vous aurez aussi pour savoir un petit peu de quoi parlent les lives évolutionnaires, je l'ai fait une vidéo d'introduction dans ma chaîne YouTube justement qui parle des lives évolutionnaires. En tout cas, petit rappel, le principe consiste à discuter justement de questions d'évolution, d'évolution de nous-mêmes et d'évolution de notre espèce, et d'évolution plutôt dans le contexte de l'évolution des collectifs, de la façon dont nous nous inscrivons dans la création des collectifs, et bien entendu ça nous amène aussi aux transformations personnelles. Alors, on peut dire quoi de "go hack yourself" Se hacker, en anglais, si on devait le traduire, on pourrait dire en fait se, se bidouiller, se bricoler. Ça veut dire en fait se hacker que l'on part de ce que l'on a. Par exemple, on peut avoir un moteur et puis en refaire en fait un usage pour autre chose. Par exemple, les premières personnes qui ont fait des ULM. Eh bien on fait des ULM avec des moteurs de tronçonneuses. Quelque part, ils ont hacké les moteurs de tronçonneuses. Donc le hacking, ça ne veut pas dire simplement attaquer euh, ou bien la notion de piratage. En fait, ça veut dire réutiliser ce qu'on a. Et en fait, la nature euh, fait ça depuis tout le temps. Euh, les corps que nous avons, en fait, viennent de millions et de millions d'années de hacking. Ça veut dire comment on va euh, réutiliser, par exemple, des bactéries pour notre usage. Il y a du hacking dedans. Donc en fait, le hacking soutient vraiment du réemploi à partir de l'existant pour aller plus loin encore, pour des processus évolutionnaires, pour construire des avantages. Voilà un petit peu l'idée de hacking. Alors, dans cette série de « Go hack yourself », on va justement aborder la notion de hacking évolutionnaire. Ça veut dire, se demander, on peut changer quoi dans ce que nous avons au fond de nous-mêmes, notre culture, notre corps, notre façon de manger, notre façon de parler, nos structures mentales, etc. pour, si on change ces structures-là, ont tirer des bénéfices, et j'entends bien des bénéfices évolutionnaires. Des bénéfices évolutionnaires, ça veut dire qu'on va y gagner en liberté, on va y gagner en créativité, on va y gagner en bien-être, en bonheur, en relation avec les autres. Bref, on va évoluer grâce à ces changements. Alors, ça nous amène à toucher à la question du développement, et le développement, vous m'avez beaucoup entendu en parler, notamment on en a beaucoup parlé dans les cartes de la conscience. Je vous ai parlé de spirale dynamique, je vous ai parlé aussi de notions de pré-rationnel, rationnel, rationnel transrationnel On a beaucoup abordé ces questions d'évolution. Mais là, je vais les aborder, on va dire, d'une façon un petit peu plus pratique. Déjà, on appelle quoi le développement personnel Le développement personnel, on le fait lorsque l'on se rend compte qu'on devient finalement son propre obstacle à soi-même. On a des schémas répétitifs de situations dans lesquelles on peut se sentir angoissé, où on se met en colère, ou bien des blocages qui se produisent avec notre environnement, avec notre conjoint, nos conjointes, nos enfants, etc. Donc, on se rend compte qu'il va falloir aller dans un processus de développement personnel, autrement dit de connaissance de soi, pour évoluer pour comprendre les nœuds qu'il y a et dénouer tout ça, un petit peu ouvrir la boîte de Pandore et puis comprendre ce qui se joue dans l'inconscient, ce qui se joue dans des mécanismes intégrés et rendus inconscients parce qu'on les a intégrés dans la petite enfance. Ça marchait bien comme stratégie quand on avait 5 ans. Ça ne marche plus quand on en a 20 ou 50. Donc, il faut aller regarder tout ça. Et tout ça relève du développement personnel. Alors, il y a plein de façons de faire du développement personnel. On peut en faire par la psychanalyse, on peut en faire par la méditation, bien entendu on peut en faire par tout outil qui va nous donner de la connaissance de soi. Le yoga, les arts martiaux, un voyage autour du monde, une retraite, explorer aussi des substances comme la prise de l'ayahuasca ou d'autres antéogènes, ça veut dire qu'ils vont changer, ou modifier notre état de conscience et nous permettre de voir comment ça se passe au fond de soi. Donc tout ça touche au développement personnel et ça constitue, je dirais, la première étape de la sortie de la grande matrice dans laquelle on vit. Ça veut dire que nous vivons dans des sociétés normalisantes hein, qui vont nous normer, notamment au travers de l'école, au travers de la doxa, au travers de ce que l'on nous enseigne. Et euh, nous allons devenir en quelque sorte cette matrice, nous allons l'intérioriser. Dans tout ça, donc, euh, euh, le développement personnel va commencer à nous aider à faire une sortie de cette, de cette matrice. Alors maintenant, j'ai eu une expérience assez intéressante dans mes recherches en intelligence collective, puisque j'ai réalisé, en voyageant, que je rencontrais beaucoup de gens qui formaient des collectifs et des gens individuellement très développés. Ça veut dire des gens qui avaient fait beaucoup de développement personnel. Mais on met ces personnes-là ensemble, et on se rend compte que ben, finalement, ensemble, ça ne se passe pas si bien que ça. Ça veut dire que, euh, alors, quand je dis « ça ne se passe pas si bien que ça », on peut voir des conflits, on peut voir des collectifs dysfonctionnels, on peut voir des gens qui, avec les autres, même s'ils ont beaucoup de développement personnel mis ensemble, ils deviennent malheureux, ils se sentent emprisonnés, ils se sentent limités, ils se sentent tirés par le bas, alors que lorsqu'on les rencontre individuellement, ces personnes, on a des gens vraiment assez extraordinaires. Mais voilà, mis ensemble en tant que collectif, pour construire une communauté, pour travailler ensemble, pour simplement aussi parfois dans la relation de couple ou la relation familiale, ça ne se passe pas si bien que ça. Et ça, ça m'a mis la puce à l'oreille parce que eh j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui certainement devait jouer au-delà du développement personnel. Et ça m'a amené vraiment sur cette question du développement transpersonnel dont vous m'avez entendu parler. Le développement transpersonnel, ça veut dire qu'on va aller bidouiller, explorer, bidouiller et hacker des choses qui vivent en nous, mais qui ne, qui ne nous appartiennent pas, du moins dans notre histoire personnelle. Par exemple, la langue. Je vous parle français en cet instant. J'utilise bien un outil collectif, le français, mais ça ne m'appartient pas personnellement. Je perpétue le français tel que je l'ai appris. Par exemple, également, les codes sociaux. Les codes sociaux, on les utilise dans la conversation. On les utilise dans les codes vestimentaires. On les utilise dans des choses qu'on peut appeler la politesse, par exemple. Euh, autre exemple euh, de choses collectives, l'alimentation. Nous mangeons d'une certaine façon, nous avons donc euh, l'habitude d'une certaine cuisine ou de certaines formes de cuisine au pluriel. Et donc là aussi, il y a quelque part des codes sociaux mis dans l'alimentation. La, dans il y a tout ce qui touche à la relation. Ça veut dire comment nous engageons, les relations, pas simplement par la conversation, mais les les regards, les compréhensions, les mécanismes, les lectures que nous avons dans la relation des autres humains, dans la relation amoureuse également, et puis la relation avec les non-humains. Extrêmement intéressant aussi ce sujet, nous aurons l'occasion d'en parler. Il y a toujours dans les choses collectives la question de la richesse, la question de l'argent, et aussi quelque part la relation au corps. Par exemple, la respiration ou la façon de marcher. La respiration et la façon de marcher, on a l'impression qu'il s'agit simplement de, de processus purement biologiques ou physiologiques. En fait, ça va bien au-delà de ça. Il y a vraiment un apprentissage culturel dans la façon de respirer, dans la façon de marcher. Et donc, on imagine bien que ça, ça joue énormément. Donc, vous voyez que euh, nous nous trouvons autant habité d'une histoire personnelle, mais peut-être plus encore de ce qu'on peut appeler la culture hein, ou la matrice culturelle qui se vit et qui se perpétue par nous et que nous avons, si nous voulons entrer dans une question évolutionnaire, dans une perspective évolutionnaire, alors on ne peut pas faire l'économie d'aller déjà étudier cette matrice-là et éventuellement la critiquer pour voir à quel moment la langue, les codes sociaux, l'alimentation, etc. nous maintient dans des formes de conscience limitées, limitantes, aliénantes, éventuellement archaïques. Alors, comment on fait ça il y a certains aspects qui vont se jouer dans vraiment du high-tech, des technologies. Par exemple, si on veut évoluer par rapport à l'argent, si on estime que l'argent, cet objet collectif, nous limite, eh bien, vous le savez, vous connaissez mes travaux et mes recherches là-dessus, avec bien d'autres, bien entendu. On va inventer, on travaille aujourd'hui à des technologies post-argent, ça veut dire qu'ils vont permettre des engagements économiques, des systèmes économiques bien mieux fichus, que l'économie qu'on a actuellement, qui s'avère extractive et destructrice. Donc voilà un aspect high-tech dans la notion de se hacker. Ça veut dire qu'en utilisant ces nouvelles technologies, notamment les crypto-technologies, ça va transformer éventuellement des choses en profondeur chez nous, comme l'a fait par exemple l'écriture. L'écriture a transformé des choses très profondes dans notre psyché humaine. Et puis, il y a aussi des aspects low-tech. Ça veut dire que si je me mets par exemple à transformer ou à faire évoluer là où les langues que je parle, eh bien, euh, il y a une question euh, low-tech. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de haute technologie pour ça, j'ai quelque chose à appliquer au fond de moi euh, que je peux donc transformer. Donc, vous voyez tous ces, tous ces aspects. En tout cas, euh, high-tech ou low-tech, finalement, tous ces hacks dont je vous parle, toutes ces évolutions dont je vous parle, faire évoluer la langue, faire évoluer l'alimentation, faire évoluer les technologies de l'argent, ça finit quand même par se passer au fond du corps, au fond de soi-même. Dans le corps physique, hein, biologique, par exemple, la façon de, de respirer, dans le corps émotionnel ou le corps mental, par exemple, faire évoluer la langue, que nous, là où les langues que nous parlons, hein, dans le corps aussi spirituel, mais en tout cas, il y a quelque chose de profondément corporel et qui, forcément, vient nous challenger. Parce que plus on vient transformer quelque chose dans notre corps physique, dans notre corps charnel et psychique, évidemment, plus ça va nous toucher et nous challenger. Et ça constitue d'ailleurs, à mon sens, un des aspects les plus difficiles, les plus challengeants de l'évolution. Parce que, justement, tout se fait dans le corps, je vous le disais, parce que nous vivons aussi comme des éponges. Nous devenons finalement le dehors en dedans de nous-mêmes. Nous existons dans la matrice, dans une matrice donnée. Cette matrice nous imprègne, la culture, etc. Et ça s'avère ça effectivement très, très dur d'en sortir. Non seulement d'en sortir, ça veut dire d'avoir des moments de sortie de cette matrice, en quelque sorte, prendre un peu la, la pilule rouge dans le, le, le film de Matrix, mais pas simplement d'en sortir, mais de maintenir un état différent, un état intérieur différent de celui de la matrice extérieure. Et ça, ça demande effectivement de la volonté, ça demande de l'entraînement, ça demande de la persévérance, ça demande beaucoup de, beaucoup de rigueur. En tout cas, l'expérience le que j'en je, enfin, le, ai euh, montre que voilà, ça demande vraiment les deux mots clés courage et persévérance. Il faut vraiment s'accrocher pour faire ça. Je pense qu'on peut voir aussi dans ça une étape de la conscience hein, chez les personnes qui veulent, qui veulent y aller, puisque tout d'abord, lorsqu'on évolue, on veut d'abord transformer le monde. On veut transformer les choses à l'extérieur de soi. D'ailleurs, nous avons une structure corporelle et psychique qui nous y incite. J'ai bien des yeux qui regardent devant moi. J'ai bien des mains que je vois devant moi et qui vont vouloir travailler la matière, qui vont vouloir faire quelque chose, qui vont vouloir agir sur. J'ai bien aussi un langage beaucoup plus précis pour parler des objets que des sujets. Et d'ailleurs, si je parle des sujets, j'en parle comme des objets. Donc, je vais parler de quelqu'un d'autre dans une forme de complément d'objet direct. Donc, il y a tout finalement dans l'éducation et dans la matrice dans laquelle nous vivons qui nous incite à agir sur, à agir vers l'extérieur. Donc, une personne qui chemine, au départ, va vouloir certainement changer le monde, par exemple à travers l'écologie, à travers la politique, même à travers aussi des développements spirituels, mais qu'elle va certainement vouloir appliquer sur l'extérieur d'elle-même. Moi, ça me frappe de voir notamment beaucoup de, de gens qui ont développé une conscience écologique absolument extraordinaire et qui ont une écologie intérieure tout à fait désastreuse, qui vont par exemple s'épuiser dans leur travail, qui vont s'épuiser dans une forme d'activisme, etc., qui ne vont pas forcément avoir... Une vie très organisée ou très, très harmonieuse, qui ne font pas forcément beaucoup de sport, qui ne font pas forcément très attention à l'alimentation qu'ils prennent, etc., etc. Donc vous voyez, ça commence, je veux dire, la première étape de la conscience, de la sortie, commence à, en général, vouloir travailler sur l'extérieur. Ensuite, on comprend que, une fois qu'on a compris que le monde se transforme à l'intérieur de soi, puisque si je porte le monde au fond de moi, si je porte en quelque sorte, l'hologramme du cosmos, et si toutes les lois du cosmos se vivent en moi, y compris la société humaine et la société des vivants, la société des incarnés dans lesquels dans je vis, à ce moment-là, je peux commencer à agir sur cette société, sur ce monde au fond de moi. Alors, on peut dire, bah, ok, mais euh, il se passe quoi si les gens se mettent à agir au fond d'eux-mêmes euh, Ils vont plus faire forcément grand-chose à l'extérieur. Eh bien, l'expérience m'a montré le contraire et continue de me, montrer le, de me prouver le contraire puisque les gens qui se transforment au fond d'eux-mêmes, on a envie, en général, de les rencontrer, on a envie de les écouter. Il y a quelque chose, une sorte de, de super pouvoir en quelque sorte, qu'ils acquièrent, notamment simplement par leur bonheur, par leur liberté, par des capacités qu'ils ont pu développer et qu'on a envie d'acquérir, qu'on a envie de connaître, qu'on qu a envie de rencontrer. Donc, finalement, en termes d'efficacité sur l'extérieur, je fais le constat que la transformation intérieure inspire et probablement donc libère les forces évolutionnaires les plus importantes, beaucoup plus que celle de simplement agir sur. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas agir. Il y a plein de sujets sur lesquels agir, aller avec ses mains, avec son esprit, avec son mental, et changer les choses, ça important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis simplement que ne faire que ça, euh, penser l'évolution du monde uniquement par l'action sûre et en oubliant l'effet miroir au fond de soi peut s'avérer insuffisant, voire largement insuffisant, et qu'il y a une étape évolutionnaire que je constate, que j'ai constatée chez moi et que je constate chez beaucoup de gens, à ce moment où ils vont appliquer, devenir, comme disait Gandhi, devenir le monde qu'ils veulent voir ou qu'ils veulent voir exister. Alors, en intelligence collective, tout ce dont je vous parle, cette notion de développement transpersonnel sur le langage, sur l'alimentation, sur les codes sociaux, etc., on parle des architectures invisibles. Il s'agit pour moi d'un concept très important, très central dans l'intelligence collective. Alors, pourquoi central Parce que justement, j'ai fait ce constat que des gens pouvaient profondément se transformer à partir du moment où on changeait quelques structures, quelques structures de l'architecture, de l'architecture invisible. Pour comprendre ça, je vais vous parler d'abord de ce qu'on appelle l'architecture visible. L'architecture visible, ou ce qu'on appelle tout simplement l'architecture, donc dans des bâtiments, dans des maisons, dans des entreprises, dans des lieux de culte ou des restaurants, etc. On design en fait un espace, non seulement par les portes, les fenêtres, les murs, etc., tout ce qui va définir donc cet espace, mais également aussi par le design, par la décoration, par les couleurs, par les objets qu'on va mettre ou ne pas mettre, et pour justement obtenir une fonction, une émergence particulière. Ainsi, un restaurant, on a de fortes chances d'y manger, on a un design fait pour ça. Une, une salle à manger, un salon, une chambre dans une maison ont des fonctions particulières pour un groupe de personnes, un groupe de personnes va se rencontrer éventuellement dans des bureaux d'une entreprise parce que ça facilite le travail. Un autre groupe de personnes va se rencontrer peut-être dans un ashram parce que ça va faciliter la connexion et l'évolution spirituelle. Un autre groupe de personnes va se rencontrer dans un site industriel ou dans un hôpital, etc. pour des fonctions particulières. Donc l'architecture, ça sert à ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde va manger dans un restaurant ou que tout le monde va jouer au foot sur un terrain de foot. Ça veut dire que ces architectures-là servent pour une émergence particulière. Et on peut tout à fait avoir une expérience spirituelle dans un McDo ou on peut manger dans une cathédrale. Il n'y a, a pas de souci à ça. Je parle bien de statistiques. Voilà pour l'architecture visible. L'architecture tout court, elle sert justement à des émergences sociales particulières. Les architectures invisibles fonctionnent exactement suivant le même principe, mais on n'a pas l'habitude de les voir. On verra au cours de futurs lives évolutionnaires, par exemple sur le langage, comment en changeant des mots, en changeant des façons de nommer la réalité ou des façons de structurer notre description de la réalité, eh bien notre psychisme peut complètement évoluer, peut complètement s'agrandir. On peut avoir une expérience spirituelle absolument incroyable. On va voir dans d'autres dans lives évolutionnaires, Comment, par exemple, le fait d'introduire la respiration dans le dialogue, dans les conversations, et donc d'introduire le silence, d'équilibrer avec le silence, eh bien, je vois des personnes littéralement se transformer dans leur conscience parce qu'elles font cette expérience de connexion avec elles-mêmes. Donc, vous voyez, on change un petit peu du code social. On fait justement de l'architecture, ça veut dire on fait du design, pour de l'émergence, du design pour de l'émergence. Retenez bien ça parce que ça constitue un des leviers évolutionnaires les plus importants, donc, quand on fait du design pour de l'émergence, on n'entre plus du tout dans la dialectique de, du « il faut que tout le monde fasse ci ou ça ». On propose des contextes, donc des, euh, des règles du jeu, euh, par exemple, un exemple de design pour de l'émergence, vous prenez les sports, les sports de ballon, par exemple, et bien vous avez le football, le handball, etc. Et vous avez beaucoup de gens qui ont souhaité pratiquer ces sports. Et il y a une émergence, ça veut dire un sport d'équipe avec plein d'extraordinaires actions qui se passent, des aventures humaines qui se passent, des progrès de l'humanité aussi qui se, qui se passent au travers du sport, parce qu'on a créé un ensemble de règles qui le permettaient. Ni trop contraignantes euh, et ni trop libres non plus. Je vous donne un exemple de design pour l'émergence. Si je nous mettais là tous, ici présents, si je nous mettais sur un terrain de foot, par exemple, et je vous donne un ballon, mais je ne dis pas les règles du jeu, je dis « allez-y, jouez ». En fait, vous ne savez, savez même pas qu'il s'agit d'un terrain de foot, je dis simplement « jouez ». Il n'y a aucune règle. Eh bien, on risque d'avoir un problème, parce que justement, il n'y a aucune règle. Maintenant, je vous dis bon, « ok, on va mettre une règle, une seule, jouez, mais personne n'a le droit de bouger, vous devez rester planté comme un, comme un piquet ». Voilà la règle du jeu. Il ne va pas se passer grand-chose non plus. Donc, on voit bien que ce qui fait la beauté d'un sport vient d'un sport ou d'un jeu, peu importe lequel, mais là, je me base sur le sport comme exemple. On voit bien que ça vient d'un équilibre très judicieux, très intéressant, entre des jeux de contraintes. Par exemple, le foot, on dit qu'on ne peut jouer qu'avec le pied, sauf le goal. Donc, un jeu de contraintes et un jeu de possibles. Voilà ce qu'on a le droit de faire et voilà ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et ce jeu judicieusement organisé va permettre des émergences particulières. Eh bien, on va se poser la même question de design lorsqu'on fait du code logiciel, par exemple. Il y a quoi qui va favoriser de la collaboration Il y a quoi qui va favoriser la capitalisation et le partage des connaissances Par exemple, Wikipédia a bien réussi de l'écriture de code pour du partage d'une encyclopédie mondiale et un patrimoine mondial de l'humanité. Le design, on va le jouer pour, on va l'utiliser pour définir éventuellement de nouveaux codes sociaux. Ça veut dire comment on se dit bonjour, comment on s'habille, comment on engage la conversation. Peut-être dans le monde en ligne versus le monde physique. On va aussi questionner ce qui se passe dans le monde physique pour se dire tiens, là il y a des codes sociaux qui nous limitent, qui nous maintiennent dans des consciences passées, et donc on va les changer, on va en tout cas les challenger. Voilà en tout cas donc l'idée des architectures invisibles. Ça constitue vraiment quelque chose d'absolument central et toute cette notion de design pour de l'émergence. Ça veut dire qu'on ne force pas les gens à quelque chose, on construit des règles du jeu par du code logiciel, par des jeux qu'on peut faire, par des, du vivre ensemble, qui va permettre l'émergence de nouvelles possibilités, en tout cas de possibilités évolutionnaires. Voilà, alors il s'agit vraiment d'une... D'une démarche d'humanonautes, ça veut dire des gens qui vont challenger les limites imposées par les règles du jeu, les codes sociaux, l'alimentation, le dialogue, l'argent, etc. Tous ces gens qui vont challenger ça et éventuellement designer autre chose. Il euh, y en a qui le font dans le corps. Je pense par exemple à mon ami Cyril Blanchard, euh, qui, a, qui a fait ce fameux rendu romane hein, donc Londres-Paris, d'abord en courant, ensuite en nageant pour traverser la Manche, ensuite en vélo pour aller jusqu'à Paris, qui a euh, donc, euh, remporté le championnat du monde pour ça. Je pense à mon ami euh, Romain Vendendorp, qui va tenter de battre euh, le 1h52 dans de la glace. Je ne sais pas si vous voyez, normalement on meurt au bout de quelques minutes. Donc, vous voyez des gens qui vont vraiment dans le corps, chercher. Euh, des nouvelles architectures, des nouvelles façons de se programmer, vraiment au, au sens neuronal du terme, de se penser soi-même, de se vivre soi-même jusqu'au fond du corps. On a des gens qui vont le faire dans des questions euh, intellectuelles, dans des questions mathématiques, etc. Donc vous voyez, il y a tout un champ d'exploration, un champ évolutionnaire. Voilà, alors je vais arrêter ici. Euh, J'ai tenté d'exposer cette notion de go hack yourself. Et dans les semaines qui vont venir, nous allons rentrer dans un exemple après l'autre. Des exemples dans la langue, des exemples dans l'alimentation, des exemples dans la relation humaine, etc., etc. Pour voir, analyser un petit peu ce que ça peut faire. Je vous partagerai mon expérience, évidemment. Pourquoi je l'ai fait Comment ça se passe Où ai-je réussi Où ai-je plutôt raté J'ai appris quoi Et vous pourrez me dire aussi comment ça... Si vous avez essayé ou ce que ça vient interroger chez vous pour chacune des expériences. Mais là, ce soir, donc, je souhaitais couvrir un petit peu l'ensemble du, du concept. Et maintenant, je voudrais avoir vos retours, vos questions, vos interrogations sur le sujet. Merci de m'avoir écouté. Moi, j'aimerais bien te poser une question. Merci, Jean-François, pour cette euh, introduction qui est absolument passionnante. Ça touche à tellement de sujets. Euh... C'est absolument passionnant. Ça me fait penser, d'ailleurs, je me demande, je pense que c'est ce à quoi tu faisais référence, l'épique génétique. Euh, quand tu disais qu'on a le développement transpersonnel passe par euh, remettre en cause un certain nombre de choses qui nous ont été données, dont on a conscience ou inconscience, et donc là, maintenant, il y a une nouvelle science, l'épique génétique, qui nous dit que les émotions que nous ressentons peuvent ne pas être les nôtres. Mmh. Est-ce que c'est dans ce même domaine-là, épigénétique Ma question est autre chose, mais juste je voulais savoir. Alors, effectivement, il y a un nouveau champ très, très récent, puisqu'il a à peu près une dizaine d'années, la notion de l'épigénétique. Déjà, pour remettre un petit peu de... Tu parles bien de ça, de l'épigénétique. Oui. Euh, mm -hmm. oui, donc, lorsqu'on a découvert l'ADN on a vu que l'ADN, la partie de l'ADN qui fonctionnait pour vraiment construire notre corps, faire nos organes, etc., à peu près 3 de l'ADN servait à ça. Et il restait un bon 97 de cet ADN. On ne savait absolument pas à quoi il servait, à tel point d'ailleurs qu'on l'a appelé le « junk DNA », l'ADN poubelle en quelque sorte en se disant, bon, ça ne sert pas à grand chose, il y a peut-être des vieilles traces euh, évolutionnaires, d'évolution justement dedans, euh, d'anciens codes génétiques qui nous a servi, mais qui ne sert plus, donc ça reste, etc. Et puis effectivement, récemment, on a fait la découverte, et là il s'agit d'un champ tout à fait nouveau et absolument immense, on a fait la découverte que tout cet autre ADN euh, servait, enfin en tout cas, semblait refléter les évolutions, que nous faisions dans nos vies, par exemple, comment on fait, on, nos pensées vont évoluer, notre psychisme, notre état d'esprit, notre alimentation, etc. Et que ça avait en fait un impact, ça reprogrammait en quelque sorte cet ADN. Il s'agit d'un champ tout à fait nouveau, vraiment encore, encore en friche, mais qui semble effectivement extrêmement riche de, de promesses. Quelque part, il n'y a pas de surprise parce que de toute façon, tout ce qui se passe dans notre psychisme a un effet miroir euh, immédiat dans la matière. Si je me mets à méditer, par exemple, ou si j'ai une pensée, il y a bien des changements physico-chimiques ou électrochimiques qui se passent aussi dans mon cerveau, et des changements physiologiques qui vont avoir lieu dans mon, dans mon corps. Et ça fonctionne aussi à l'inverse. Ça veut dire que si je programme mon corps sur certaines façons de fonctionner, ça peut générer aussi des états de conscience modifiés. Donc il y a vraiment un effet miroir, un petit peu un effet de, de poulet d'œuf. Hein. Il y a la poule ou il y a l'œuf avant. Quel miroir renvoie sur l'autre On a un petit peu cette, cette question-là. Ensuite, sur ce que, sur ce que tu, tu amenais, il y a aussi finalement une question assez, assez vieille, celle de la transcendance et de l'immanence. L'immanence, on l'a dans les théories finalement matérialistes et, et anciennes, et encore finalement dans tout ce qui touche les neurosciences, qui consiste à penser que, ou à croire que le corps produit la conscience et produit les émotions. Que s'il n'y a plus de corps, ben, de toute façon, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus d'émotions. Alors oui, effectivement, si, euh, si on supprime le, le corps, il ne se passe plus grand-chose, en tout cas dans ce, sens, dans, dans ce monde sensible. Maintenant, si je vous parle de la métaphore d'un poste de radio, par exemple, si j'écoute si un poste de radio, je peux tout à fait penser et croire que l'intelligence vient, ou la bêtise d'ailleurs, hein, vient du poste de radio, de ce que j'entends, que cette, ce poste produit. Euh, ce que, ce que j'entends. D'ailleurs, la preuve, si je le casse, si je mets un grand coup de massue dessus, il n'y aura plus rien. Donc, voilà la preuve que le poste produit ça. En fait, non. Le poste capte des ondes et va les retranscrire et on peut peaufiner ce poste de radio. Je peux avoir un vieux poste à Galène, à l'ancienne, qui va simplement capter de manière très, très rustre, très, très primitive, quelques ondes sur une fréquence finalement très, très faible. Et puis des postes beaucoup plus contemporains qui ont un spectre d'ondes beaucoup plus important et avec une qualité de captation absolument incroyable. Mais dans tous les cas, ces postes-là captent des ondes. Et donc on peut se demander si finalement le vivant en construisant des structures, donc des structures de corps, par exemple une fourmi avec sa structure de fourmi, ou un chien avec sa structure de chien, ou un humain avec sa structure d'humain, vont capter des formes de conscience et des visualisations, des représentations du monde qui leur appartiennent. Cette approche-là, donc non plus immanente, mais transcendante, semble beaucoup plus proche de la réalité. Parce que sinon... Euh, on a du mal à comprendre pourquoi, par exemple, une fourmilière existe en tant que telle. Ça veut dire qu'elle fonctionne dans un tout alors que nous avons que des petits corps de fourmis séparés. On a du mal à comprendre cette notion de groupe ou de collectif qui reste uni, quand bien même il n'y a pas forcément une communication directe ou mesurable entre les constituants de ça. On a aussi d'ailleurs tout simplement du mal. Personne ne peut expliquer aujourd'hui. Ce qui fait que mes 30 000 milliards de cellules fonctionnent ensemble et font un corps humain qui s'appelle Jean-François. Et pareil pour chacun d'entre nous. Donc, il y a certainement et de l'immanence, mais aussi de la transcendance. Et ça, peut-être que l'épigénétique va nous offrir des moyens intéressants de voir ça, mais je pense que l'intelligence collective en tant que discipline, et toute la théorie des champs de forme aussi de Rupert Sheldrake, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, nous ouvre vraiment des champs de compréhension intéressants et en même temps extrêmement difficiles à observer par les méthodes scientifiques classiques. Ça veut dire qu'on en fait beaucoup plus l'expérience subjective que la seule démonstration objective, parce que lorsqu'on tente la démonstration objective, eh bien, on altère le sujet, on altère la condition psychique des gens, on altère en fait le milieu, puisqu'on représente le milieu en tant, que, en tant que tel. Donc voilà, ça, ça devient tout un, tout un sujet, et un sujet, je pense, évolutionnaire. Je ne sais pas si ça nourrit ta question. Je viens poser une question, je ne sais oui. pas si on m'entend. Je t'entends très bien. Oui, donc bonjour à tous. Euh, merci pour l'exposé. J'aurais une question sur. Euh, donc, j'ai bien compris euh, ce hacker soi-même pour, pour changer le monde. Et j'aimerais euh, que tu abordes peut-être euh, la notion d'observation, de, de l'observateur sur l'expérience que l'on vit et l'importance de changer son regard sur soi-même, justement, pour pouvoir changer euh, euh, ben, l'extérieur, en fait. Mm. Ouais, super question, Ludovic, euh, vraiment vraiment euh, importante. Alors déjà, je vais quand même, euh, puisque vous me savez très pointilleux sur les mots et sur les sur les expressions, euh, je ne pense pas vraiment parler de changer soi-même pour changer le monde. Je pense euh, simplement que si on se change soi-même, on change le monde. Euh, il y a quand même une, une différence parce que je ne pense pas, en tout cas dans mon expérience. Euh, avoir choisi de me transformer pour transformer le monde. Je me transforme et en même temps, je transforme le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de, de finalité, de cause à effet. Ça se fait quelque part en même temps. Et en même temps, le monde se transforme et je me transforme, etc. Donc, le, le, la motivation, en quelque sorte, de ça, déjà, elle s'avère très personnelle. Il y a des gens qui vont le, qui vont le faire... Euh, dans un esprit de conquête, ou etc. Moi, je sais que je le fais dans un esprit de chercheur et aussi au niveau d'une pratique de la joie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de joyeux à aller chercher de nouvelles architectures, donc de reprogrammer des choses en moi, dans mon corps, dans ma respiration, dans mon langage, etc. Et on en parlera. Et de vivre avec, évidemment, dans une approche tout à fait empirique, donc de tâtonnement, d'essais, d'erreurs, mais de voir Lorsque j'ai réussi de voir un gain de conscience, ça veut dire une conscience qui devient plus vaste, une créativité plus grande, un bien-être plus grand, une harmonie de relations plus grande, etc., une santé meilleure, etc. Donc, plutôt pas mal comme, comme démarche. Et en tout cas, il y a vraiment ce genre de choses qui me, qui me motivent. Donc, voilà pour, en tout cas, la motivation derrière. Et je peux tout à fait comprendre que certaines personnes aient envie de le faire pour changer le, pour changer le monde. Après, il faut faire attention hein, par, rapport à, par rapport à ça sur nos motivations, je trouve intéressant de les, de les explorer. Alors, ceci dit, effectivement, euh, il y a eu dans l'histoire de l'évolution humaine euh, différentes, euh, différentes étapes. Il y a eu d'abord, dans toute la phase pré-rationnelle de l'humanité, rappelez-vous d'ailleurs, j'ai parlé de la conscience pré-rationnelle, rationnelle, rationnelle transrationnelle. Hein, je vous invite à aller voir cette, euh, cette vidéo. Dans la phase pré-rationnelle de l'humanité, il y avait dans l'idéologie humaine et dans la conscience humaine, une non-différenciation entre l'intérieur subjectif et l'extérieur objectif. Autrement dit, ce que je crois ou les mythes que je me raconte expliquent la vision du monde. Il n'y a pas donc de dissociation particulière. Et on le voit notamment dans l'avènement des, des religions, euh, des, grandes, des grandes religions qui ont construit des mythes, des mythes d'ailleurs qu'il ne fallait absolument pas discuter, qui s'avéraient absolument non discutables. On voit euh, notamment dans le monde catholique, euh, maintenant pour resserrer sur un monde peut-être avec lequel on a plus de familiarité, nous ici euh, dans, ce, dans cette salle Zoom, on voit par exemple la difficulté qu'il y a eu à faire admettre que, ben oui, Adam et Ève, ça, historiquement, ça marchait peut-être pas très bien. Métaphoriquement, on peut s'y intéresser, mais historiquement, ça marche moins bien. Que aussi la création du monde en sept jours, tout ça, ça, ça et l'expérience, ça marchait pas très, très bien. Et donc, effectivement, il y a eu, à l'époque des Lumières, si on parle vraiment d'un grand mouvement sociétal, bien avant des gens. On fait le mouvement, mais en tant que mouvement global sociétal, le siècle des Lumières, en tout cas en Occident, montre une séparation et dit, voilà, il y a en dehors de nous un monde objectif qui n'a rien à voir avec notre subjectivité. Autrement dit, je peux... Naître en tant que roi ou mendiant, on me lâche en haut de la tour de Pise. Le roi, comme le mendiant, comme la boule de pétanque, ils arriveront à la même vitesse, euh, avec des petites différences de frottement de l'air, mais ils arriveront à la même vitesse, en tout cas, leur subjectivité, leur statut social ne changera pas grand-chose. Je peux avoir l'impression d'une terre plate, oui, mais d'accord, mais elle tourne autour du soleil et, euh, et le soleil ne tourne pas autour de la terre et je vis sur une terre ronde, etc. Donc, on, on a bien vu qu'il y avait par l'expérience, une différence entre l'observateur, sa subjectivité et le milieu observé. Il y a tel point qu'on a poussé ça jusqu'à un matérialisme et même un positivisme qui a vraiment vu son essor au 19e siècle avec notamment Auguste Comte et l'essor de l'industrialisme qui vraiment disait voilà, écartons-nous, écartons notre subjectivité de tout ça qui pollue notre relation au monde, il y a un monde objectif dans lequel nous devons extraire et écarter toute forme d'émotion, toute forme de, de, de croyance pour accueillir cette notion de vérité, cette notion du vrai, ça veut dire il se passe quoi phénoménologiquement avec ce que l'expérience va me, va me donner. Et ça a bien marché tant qu'on fonctionnait sur des gros objets, les planètes, hein, le monde inerte. Euh, toutes, toutes, les, les, toutes les découvertes qu'on a faites avec l'industrie, avec l'avènement de la société industrielle et post-industrielle, ainsi que les ordinateurs, etc. Et puis, petit grain dans le sable, arrive effectivement dans les années 30, la physique quantique, où là, on s'aperçoit que déjà, il y a un monde duel, à la fois masculin et féminin, la fameuse dualité onde-particule, à la fois une onde et à la fois une particule, et qu'on vit dans un univers probabiliste, et qui sort complètement des causes et des effets, et l'état de ce qu'on appelle la fonction d'onde, en tout cas l'état de l'électron autour de son noyau, va se révéler au moment où il y a un observateur. Ça veut dire que l'observateur devient partie intégrante de l'expérience. Ça a vraiment commencé là. Et là, patatras, toute cette notion de séparation entre le sujet et l'objet s'effondre dans la physique quantique. Alors, ça reste encore... Euh, pas ancré, je dirais, dans la dans la société en général. On vit encore dans une, une culture de physique newtonienne où nous pensons en fait le monde dans, sous forme d'objets inertes et puis d'objets vivants, mais pas du tout dans la notion probabiliste ou dans la notion de non séparabilité qu'on a dans la physique quantique. Alors pour continuer là-dessus, eh bien on en voit que dans l'histoire de l'humanité, en tout cas dans, dans... Je vais plutôt rester plus humble sur le monde, en tout cas occidental, pour ne pas généraliser, mais il y a eu donc ce passage du pré-rationnel au rationnel, qu'on a donc dans le siècle des Lumières, et nous entrons maintenant vraiment dans le transrationnel. Ça veut dire, où nous nous rendons compte que de toute façon, l'observateur, qu'il fasse de la physique, qu'il fasse des mathématiques, qu'il fasse de la cuisine, qu'il fasse du sport, fasse, peu importe, l'observateur a déjà une certaine façon de regarder son expérience, non seulement une certaine façon de la construire, ça veut dire qu'il va la construire à partir de ses préjugés, à partir de sa conception du monde, et qu'en plus, il va influencer effectivement cette notion d'expérience. De, Donc on a quelque chose d'extrêmement important, ça veut dire que la conscience fait partie elle-même de l'expérience. Et pour faire le lien avec les architectures invisibles, ou avec la notion de « go hack yourself », je fais un petit peu le lien avec tout. On voit que la, le, la conscience transrationnelle de l'humanonote, ça veut dire de vous, moi, qui allons faire des expériences, qui allons nous reprogrammer, qui allons reprogrammer nos structures linguistiques, qui allons reprogrammer nos codes sociaux, etc. Nous voyons que nous, nous fonctionnons à la fois en tant que sujet et objet d'expérience. Et qu'il y a cette conscience derrière qui observe, qui... Il y a une conscience en moi qui observe Jean-François Noubel, qui observe le laboratoire, en quelque sorte, d'expérience, et qui se transforme en même temps. Donc, il y a cette faculté d'entrer dans le transrationnel, faculté dans laquelle la science n'a pas encore vraiment su entrer. On a encore une science uniquement de, du sujet sur l'objet, dans la plupart du temps, par exemple... Il suffit de voir en biologie comment on va traiter le monde vivant, des êtres vivants, comme des objets. On va faire une expérience des êtres vivants, humains ou non humains. On va injecter telle molécule, on va le couper en morceaux et voir comment il réagit à la souffrance, ou en lui mettant du rouge à lèvres sur un singe, ou etc. Et Il y a vraiment une relation de sujet à objet qui n'a pas encore intégré les conséquences de l'intersubjectivité, de voir comment ça, comment ça peut se passer. Donc, il y a vraiment un chemin qui, je pense, s'engage dans l'humanité au niveau d'une généralisation sociétale de, de la conscience transrationnelle. Et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout ce dont je vais vous parler dans les lives évolutionnaires suivants, à savoir de comment se hacker, comment transformer les, les, les codes, comment les architectures invisibles, va exactement dans ce sens-là. Voilà, J'espère que ça a nourri cette, cette question. Oui, merci. C'est un grand plaisir. J'ai une autre question sur euh, le sujet de la « design for emergence mm ». -hmm. Euh, quand tu parles des architectures invisibles, j'en suis peut-être arrivé à un paradoxe, mais je voudrais savoir, je suis curieuse de savoir ce que tu en penses, si une organisation veut créer un type d'organisation sans leadership, sans management, donc sans un ou un petit noyau de gens qui disent aux autres quoi faire, comment est-ce qu'on laisse cette organisation apparaître sans que ce soit fait par un individu Alors, la question que tu poses, Virginie, justement, nous amène exactement dans les architectures invisibles. Parce que déjà, tu vas pouvoir observer que tu as utilisé un ensemble de mots pour décrire une situation, tu l'as construite à travers le langage que nous utilisons communément, et qui déjà peut-être nous enferme dans des, dans des paradigmes. Le, par exemple, tu parlais du mot du « mot management » où on peut aussi parler de « chef » ou de choses comme ça. Dans les organisations distribuées, notamment quand je parle de cette intelligence collective volumidale, j'ai jamais dit par exemple qu'il y avait plus de plus de leadership. Il y a du leadership. Il n'y a peut-être plus des chefs, mais il y a du leadership. Je donne cet exemple-là parce que euh, on a tendance finalement à utiliser des mots de l'ancien monde, par exemple, effectivement, le, je prends l'exemple du mot autorité. Et dans le, le terme autorité, euh, ou dans la notion de chaîne de commandement, avec toutes ces, ces questions d'autorité, on a euh, des concepts et des habitudes, enfin des choses qu'on connaît très bien, et qu'on a Finalement, on va se dire bah, « Tiens, ça nous dessert, ça ne marche pas, il faut faire autrement. » Et on va passer d'un paradigme du tout vertical au tout horizontal. Se dire bah, « Tiens, comment faire une organisation complètement horizontale dans laquelle il n'y a pas de chef ?» En fait, si on observe justement comment fonctionnent les groupes, en particulier les groupes humains, mais aussi beaucoup de groupes non humains, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des chefs. Mais je vais essayer d'introduire une notion différente. On va trouver par exemple des leaders. La différence entre un chef et un leader, le chef souvent se voit ou le patron ou l'autorité se voit imposée par un processus top-down. Ça veut dire un processus institutionnalisé. Par exemple, j'ai tel diplôme et je peux enseigner ou je peux pratiquer la médecine, etc. Donc, il y a un processus institutionnalisé qui me donne autorité pour. Le leadership, lui, va venir d'une notion ascendante. Ça veut dire que je ne peux pas vous imposer du leadership. Je ne peux pas arriver à vous dire hey, « les gars, j'ai du leadership sur vous » vous ne pouvez que me le donner, éventuellement me le retirer. Ça veut dire que là, il va y avoir une notion distribuée et une notion bottom-up. Donc, lorsqu'on parle de ces, de ces nouvelles organisations, il ne faut pas forcément penser qu'il n'y a plus de chaîne de commandants, ou qu'il n'y a plus de chefs, etc. Il faut penser déjà des nouveaux mots, et donc faire une sorte de, aussi de reprogrammation neurolinguistique, et d'introduire des distinctions qu'on n'avait pas forcément auparavant. Donc moi, j'essaie de le faire justement dans ce, dans ce travail de recherche, en amenant des nouveaux mots, ou en réemployant des mots existants, pour aider à, euh, par les mots, traduire des expériences que l'on n'avait pas encore forcément dans l'ancien monde. Donc, Par exemple, euh, plutôt que de parler euh, comme avant d'organisation, on avait avant des organisations verticales, et j'entends les gens dire bah, « tiens, on va faire des organisations horizontales », et là, on, on, on passe d'un extrême à l'autre, en fait, on passe dans des organisations multidimensionnelles. Ça veut dire où les liens qui se font, fonctionne exactement comme un réseau neuronal, comme les neurones de notre cerveau. Notre cerveau ne fonctionne pas tout plat. Il fonctionne vraiment dans un aspect complètement multidimensionnel. Dans les organisations qui arrivent, il y a des leaderships. Il y a aussi des chaînes de commandement, mais pas à l'ancienne, pas inscrites en dur et définitive, mais des chaînes de commandement transitoires ou temporaires, ou orientées projet, qui se forment, qui se font et se défont au fil des projets. Je peux par exemple piloter une chaîne de commandement sur un projet donné et complètement suivre ou agir vraiment en tant que fournisseur de, de, de travail sur une autre chaîne de commandement. Et là, on entre dans, vraiment dans ces notions complètement multidimensionnelles. Et justement, euh, le, le lien avec les architectures invisibles et le lien avec le Go Hack Yourself nous amène à nous dire qu'il ne faut pas espérer, il ne faut pas penser ces nouvelles organisations qui vont arriver, ces structures holomidales, euh, sans qu'elles enfin, qu fassent l'économie justement d'une reprogrammation personnelle, ça veut dire de se hacker soi-même. Je vous donne un exemple. Euh, il y a une dizaine d'années, une, une société euh, m'avait sollicité pour un petit peu auditer. Il y avait beaucoup de, de blocages, notamment de, on va dire de, de, de patriarcat, de silos dans cette société, euh, de, de territoires, euh, de petits fiefs, etc. Et Les gens se sentaient malheureux parce qu'il y avait vraiment un projet, euh, un chouette projet partagé, d'une société beaucoup plus évolutive. On ne parlait pas encore d'entreprise libérées à l'époque, mais on commençait à rentrer dans ces notions-là. Et donc, j'ai un petit peu interrogé les gens. Et il y a un mot qui revenait. La plupart du temps, les gens disaient qu'ils n'arrivaient pas à trouver leur place. Bon, assez classique finalement. Mais ils utilisaient le mot place. Une place, il s'agit d'un endroit fixe. Si je, voilà, je me trouve assis ici à une place. Et si je m'y trouve, si trouve là, il n'y a personne d'autre qui peut s'y trouver. Ou alors, on va commencer à se tasser un petit peu trop. Et donc, euh, le, il y avait toute une dialectique du territoire, trouver sa place, euh, il y avait aussi la description de poste, etc. Donc, toute une dialectique extrêmement minérale, extrêmement militaire aussi, euh, extrêmement euh, figée, donc de, la, de tout ce qui devait se construire dans le contrat social de l'entreprise. Eh bien, on a remplacé, on a fait un truc tout simple, on a remplacé le mot place par placement juste. Ça veut dire comment trouver son placement juste, exactement comme dans une équipe de sport. Et eh bien là, ça a tout changé. On a simplement changé, on a reprogrammé un mot, mais de se dire, ben voilà, à quel moment je dois me trouver là à faire ça en relation avec les autres par rapport à telle situation ou telle circonstance. Et on a fait évoluer comme ça la culture de l'entreprise. Donc, il y a des choses qui touchent bien sûr au design extérieur. Comment? Quelles règles du jeu on va mettre ensemble dans l'entreprise ou dans une organisation, si je ne si savais pas d'une entreprise traditionnelle. Mais il y a aussi dans les nouvelles organisations une intériorisation de choses à changer qui touche exactement à ce « go hack yourself », à ce « hacker soi-même ». Par exemple, si on veut des organisations qui puissent évoluer, non pas dans le rationnel ou le pré-rationnel, dans les logiques survivalistes, de conquête de marché, etc., mais qui aillent dans le transrationnel. Ça veut dire qu'ils, non seulement individuellement, mais collectivement, deviennent capables de sentir la wallée, de passer de, du paradigme de l'argent à celui de la richesse. Donc, elles créent des richesses, pas simplement au niveau de l'argent, etc. Donc, ils vont faire évoluer leur conscience. Il faut donc des entreprises qui puissent fonctionner dans un état de sagesse, bien plus grand que le simple pilotage classique de l'entreprise qui fait son chiffre d'affaires, qui doit faire son bilan à la fin de l'année, etc. Comment on crée un état de sagesse collective Et bien On en parlera dans un live évolutionnaire, notamment lorsque les gens se retrouvent ensemble à prendre des décisions, à réfléchir ensemble, comment on va organiser le silence Parce que lorsqu'on a 12 ou 15 personnes dans une salle en silence, on a 12 ou 15 cerveaux, on a 12 ou 15 êtres, je ne vais pas réduire les êtres au cerveau, justement, on a 12 et 15 êtres qui fonctionnent en architecture parallèle. On a 12 ou 15 personnes qui vont activer, non plus simplement leur intelligence logico-déductive, territoriale, etc., des points de vue ou des seules compétences, mais des gens qui vont aussi activer leur intelligence émotionnelle, des gens qui vont se mettre éventuellement en mode de channeling ou d'inspiration, etc. Donc, en changeant simplement des codes sociaux, ça veut dire la façon de se réunir, eh bien ça va faire évoluer la conscience de l'entreprise et sa façon de prendre ses décisions et même sa vision du monde. Donc, on ne peut pas séparer, encore une fois, la notion de l'évolution des organisations et la notion de se hacker soi-même. Il y a une bonne nouvelle quelque part parce que ça peut sembler, on va dire, techniquement ou intellectuellement complexe ce que je vous dis là, mais lorsque des gens, par exemple, se mettent simplement en cercle dans une salle de réunion, peut-être à passer un bâton de parole, à faire une météo avant, ça veut dire une météo intérieure, etc., à prendre un temps de silence, eh bien, ils font plus du tout les mêmes réunions. On a bien les mêmes personnes qu'avant, mais on n'a plus du tout la même entreprise. Il n'y a pas les mêmes choses qui ressortent. Donc, voilà, là, on touche vraiment à ces questions de design pour l'émergence et ça, ça relève d'une chose absolument essentielle dans l'évolution des organisations, des entreprises comme les autres. Est-ce que ça nourrit ta réflexion Complètement, oui. oui. D'ailleurs, on a choisi la coopérative, comme structure légale. Et effectivement, quand tu parles de choisir des mots, on est en train de changer de vocabulaire. Quand on, est, on parle de croissance et de clients, etc. J'aime beaucoup aussi ta réflexion sur leader, la différence entre leader et chef. Et ça me fait penser dans les tribus arborigènes, les leaders ne sont pas les gens qui se déclarent comme sur LinkedIn, « je suis leader » ou qui se mettent un titre. Mais ce sont en fait des gens qui ont été choisis par la tribu pour deux raisons, leur humilité et leur désir de résoudre des conflits. Et ça, je trouve ça très, très, important, merci, merci Virginie pour ton témoignage. Oui, bonjour, bonjour à tous. Oui, bonjour, Dodo. Bonjour, François. Alors, moi, ce... peut-être que tu vas en parler dans les prochains lives. C'est que quand on se retrouve avec un groupe de personnes individuées qui a fait ce travail de hacker. Et que, et que, en fait, ça revient à ce que disait Virginie, c'est-à-dire, euh, en fait, c'est l'intelligence collective qui, qui est le leader, ce n'est plus du tout, du tout une personne. Euh, comment ce collectif-là euh, fonctionne dans cette société-là C'est-à-dire que moi, je vois qu'individuellement, j'ai je, je, je, hacké pas mal de choses, et en fait, je me retrouve euh, petit à petit avec moins de personnes autour de moi euh, parce que je, parce que ben comment mes amis fonctionnent euh, et ben ça ne fonctionne plus avec moi. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, quand on se retrouve dans un collectif comme ça, comment euh, ben vivre dans cette société quoi Mais peut-être que tu vas en parler dans d'autres lives. Mmh. Merci, Doudou. Effectivement, une, une excellente question, une, une question essentielle. Et On pourra peut-être finir dessus, on va voir. Euh, oui, de toute façon, la question de l'évolution personnelle, et en particulier par le fait de se hacker, donc de transformer des choses, on le voit dans, euh, dans ce qu'on change, par exemple, simplement ses habitudes alimentaires, et le, le, le, le choc que ça peut faire dans son entourage, proche ou moins proche, parfois les réactions extrêmement hostiles, alors qu'on ne fait que changer son alimentation, etc. Lorsqu'on se met à transformer son architecture, on fait effectivement une sortie de matrice. Ça veut dire qu'on se met soi-même à porter au fond de soi la matrice d'un autre monde et d'un monde dont on fait l'expérience à l'intérieur de soi. Donc Cela nous marginalise, ça veut dire que ça nous met de l'autre côté de la marge. Pour ma part, j'ai une vie marginale, tout à, fait, tout à fait assumée. Alors effectivement, ça peut déjà nous questionner, en a-t-on envie ou pas On a le droit de ne pas en avoir envie. Avons-nous peur On a le droit d'avoir peur, mais il faut en tout cas rester très clair. Effectivement, transformer le langage, transformer nos codes sociaux, transformer l'alimentation, transformer notre façon de respirer, de marcher, etc. Toutes ces choses dont je vais parler vont vous marginaliser et vont donc questionner votre contrat social. Ça veut dire les relations que vous avez avec les autres. Et Vous amenez déjà une question très simple, très essentielle. En avez-vous envie, primo Deuxièmement, avez-vous les bons amis euh, Avez-vous les bonnes relations Parce que peut-être que les gens qui vous entourent, et je pense en particulier aussi à la, à la famille, on ne la choisit pas, sa famille, on est dedans, hein. mais ont peut-être envie de vous voir d'une certaine façon, envie de vous voir en conformité avec leur représentation ou ce dont ils auraient envie, ce qu'ils auraient envie de voir en vous, et alors que vous, vous avez cheminé. Alors là, il y a vraiment quelque chose à clarifier. Peut-être que vous pouvez déjà objectiver ça, ça veut dire dire objectivement aux gens, voilà, j'ai changé de telle et telle et telle façon, voilà la façon dont je souhaite interagir avec vous, ça vous plaît, tant mieux, ça ne vous plaît pas, discutons-en, mais ça peut éventuellement amener à des véritables ruptures ou à des distanciations ou en tout cas une reconfiguration des choses. En tout cas, la réaction des gens leur appartient. Ça peut nous affecter, on peut se sentir affecté parce qu'on sait que notre conjoint ou notre conjointe va peut-être nous quitter. On peut se sentir affecté parce que nos parents ou nos enfants, ben oui, ça ne se passe plus très bien. Il peut y avoir un rejet, une incompréhension, etc. Ou avec les collègues ou les gens qui nous entourent. Effectivement, mais ça, il faut bien comprendre que oui, ça va changer les relations. Alors maintenant, pour parler de mon expérience, parce que ça, je le fais beaucoup depuis longtemps, ça m'a amené effectivement à faire un tri draconien dans mes amitiés primo. J'ai choisi, moi, personnellement, et je ne dis pas que tout le monde doit le faire, mais j'ai choisi, effectivement, de ne jamais céder à cette intégrité. Ça veut dire de rester moi-même et d'assumer de, de, le design que j'ai choisi d'avoir, qu'il s'agisse, encore une fois, de mon alimentation, de ma façon de respirer, de ma façon de parler, etc. Vous connaissez la liste. Alors, ça a des conséquences, effectivement. Bon, déjà, il y a des gens qui ne se pas du tout. Il y a des gens qui me connaissent, mais qui ne s'en rendent absolument pas compte ça ne les, ça les concerne pas, mais on garde des très bonnes relations, ça ne les touche pas, ça ne les affecte pas. Euh, voilà. Ils connaissent une autre partie de moi, une, une autre intersection, mais certainement pas celle-là, ils ne le voient pas. Il euh, y a des gens que ça énerve et que, que, voilà, qui ne veulent pas en entendre parler, etc. Ça reconfigure en tout cas la relation. Ensuite, il faut rester effectivement clair avec soi-même. Je le disais, on porte un autre monde. Ça veut dire qu'on ne se fait plus porter par la matrice du monde dans lequel, dans lequel on vit, on porte un autre monde. Ça veut dire que les, le monde ou les gens que l'on rencontre, avec lesquels on va faire des choses, avec lesquels on va interagir, vont devoir interagir selon nos termes à nous. Ça veut dire qu'on leur impose la même façon de manger, la même façon de parler, etc. Ça veut dire qu'ils doivent accueillir notre façon. On ne va pas se mettre à leur façon. On va fonctionner dans notre façon, avec eux, s'ils ont envie. S'ils n'ont pas envie, ils ont tout à fait le droit et à ce moment-là, on ne se voit pas, on fait des choses différemment, il faut tout pour faire un monde. Mais je trouve que, et là je ne parle encore que de mon expérience, le moment où j'ai installé ça, cette détermination au fond de moi, encore une fois, il ne s'agit pas de faire du prosélytisme ou de crier haut sur les toits ce que l'on devient, mais simplement d'exister dans ce choix de design qu'on a fait, avec les tâtonnements, etc., d'exister et poser ce choix comme non négociable, eh bien, déjà, il y a quelque chose, une sorte de, de calme, le calme de la détermination, en quelque sorte, qui s'installe. Et puis, on voit évoluer son entourage. Il y a des gens qu'on ne verra plus, il y a de nouvelles personnes qu'on va voir. Et puis, il y a aussi les surprises. Ça veut dire des gens qu'on connaissait depuis longtemps et qui se transforment eux-mêmes parce que ça les inspire ou parce qu'il y avait une facette d'eux-mêmes qu'on n'avait jamais vue soi-même et qui va se révéler par la, la nouvelle relation qu'on peut avoir. Donc, pour moi, il n'y a vraiment que du bénéfice dans mon expérience, encore une fois, mais je comprends et j'entends des témoignages de gens qui disent que pour eux, ça s'avère très difficile. Par exemple, ils vont changer leur alimentation et ils trouvent ça socialement intenable, très très dur. D'autres vont adopter des façons de respirer ou d'engager la conversation et peuvent trouver ça difficile. Donc là, il n'y a vraiment que des expériences personnelles par rapport à ça. Bonsoir Jean-François, tu m'entends Oui, je t'entends. Bonsoir Christelle. Euh, Excusez-moi, la caméra, ça ne marche pas. Donc, ce euh, sera que ma voix. Pas de soucis. Moi, je, je suis désolée, je suis arrivée quelques minutes en retard. Donc, euh, il y a une question que, auquel tu as peut-être déjà répondu, mais sur la question de l'observateur. Je crois que euh, Virginie a, a posé aussi cette question. Euh, par rapport à... Bah, où, donc, si j'ai bien compris, c'est une, euh, une manière de hacking. C'est une manière de pirater son propre système d'exploitation. Et je me... Vraiment, enfin, c'est quelque chose que, personnellement, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais que j'essaye de faire depuis longtemps. Et aussi, j'accompagne des personnes à le faire. Et ce que je constate, ce que je perçois, c'est qu'on a beau avoir envie de... De, de changer ce système d'exploitation, faire des processus, etc. Ça peut parfois être laborieux. Et, euh, et du coup, bah, tu parlais de volonté, de persévérance, etc. Mais est-ce que… Et tu disais aussi que parfois, pour tirer le fil de soi, il faut aller au-delà de beaucoup de codes sociaux et aussi de mémoire, etc. Et donc, j'en arrive à ma question qui est… Euh, euh, Qu'est-ce que tu peux apporter, toi, comme autre distinction que tout ce qui est proposé en termes de développement personnel ou de travail de thérapie ou de libération de la mémoire cellulaire pour atteindre cette, quelque part cette origine ou cette matrice originelle quoi. Hum. voilà Moi, c'est peut-être un peu lourd comme question. <rire> Justement, ce dont je, ce dont je parle... La notion de développement transpersonnel ne nous met pas dans les notions soit de thérapie classique ou de la PNL ou de la CNV, enfin tout ce qui, tout ce qui existe, qui s'inscrivent qui peut-être plus dans une notion de développement personnel, puisque ça s'adresse vraiment aux, aux individus dans, une, dans un cheminement personnel. On ne peut pas mettre un mur entre le développement personnel et le développement transpersonnel. Hein. Ça communique, il y, a du, il y a du miroir où se trouve l'individu versus le collectif, le moi versus le nous. Tout ça se, se mélange joyeusement. Mais Peut-être à retenir justement cette notion de design pour l'émergence dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire, avec de la persévérance, je vais, par exemple, changer des structures de langage. Vous savez, par exemple, que je n'utilise plus le verbe être. J'en parlerai, il y aura vraiment une, un ou deux lives évolutionnaires uniquement consacrés à la langue, aux langues que nous parlons. Et il a bien, bien entendu fallu au départ que je m'impose une discipline. Ça veut dire commencer par ne plus écrire le verbe être et puis ensuite faire de plus en plus attention dans les conversations. Donc, il y a eu un cheminement et une persévérance qui se, qui se faisait, Mais avec ensuite un bénéfice vraiment énorme, en tout cas pour moi, dans le, dans le psychisme. Donc, il y a une approche méthodologique, en tout cas, que je ne vois pas ou je ne connais pas, dont je n'ai pas connaissance dans la plupart des, des pratiques. Je précise aussi que les pratiques spirituelles classiques, et On ne peut pas leur en vouloir, elles ont fait leur chemin, leur, leur boulot depuis quelques milliers d'années. Elles ont aussi focalisé sur l'individu. Ça veut dire qu'on va vous donner des méthodes de visualisation pour de la méditation, on va vous donner des méthodes de prière ou de mantra qui vont changer votre conscience, qui vont faire évoluer votre conscience, mais qui se jouent aussi dans un chemin plutôt personnel. Mais on ne pouvait pas demander aux traditions spirituelles de comprendre ce que veut dire un effet pareto ou une loi de condensation de la monnaie et l'impact que ça a sur le psychisme. On ne pouvait pas demander euh, aux traditions spirituelles de comprendre comment des structures sémantiques avaient un impact qu'on découvre à peine maintenant dans les neurosciences. Donc, euh, il y a toute cette partie-là du développement transpersonnel que les traditions spirituelles n'ont pas ou très peu abordé. Donc là, je, ce dont je vous parle, il s'agit vraiment d'un champ nouveau. Qui reste complètement à investiguer. Moi, je ne peux parler que de ma toute, toute, toute petite expérience hein, en tant que petit bonhomme sur Terre qui a essayé un certain nombre de choses. Mais j'espère surtout, euh, au travers des exemples que l'on va voir justement dans les lives évolutionnaires qui vont, qui vont venir, j'espère surtout que ça va, à travers ces exemples-là, euh, que ça puisse vous inspirer des réflexions et surtout une méthodologie, une méthodologie d'exploration, de, une méthodologie d'observation et une méthodologie évolutionnaire. Voilà un petit peu le but de ces lives évolutionnaires. Et de ces go Joseph qu'on qu va voir. Alors justement, on va, finir, euh, on va finir puisque nous avons déjà dépassé l'heure. Et je vous propose donc de nous retrouver la semaine prochaine euh, où on va aborder un sujet, à savoir la vérité. Ça veut dire quoi la vérité euh, Comment on fait évoluer son rapport à la vérité Comment on se positionne par, la, par rapport à la vérité Quelle, Code d'émergence, justement, quelle structure ou design pour de l'émergence on peut avoir pour la vérité, si la notion de vérité, évidemment, nous intéresse et nous semble pertinente. On fera ça donc la semaine prochaine. Et Pendant donc, un certain nombre de semaines, nous aborderons, encore une fois, des sujets autour de la pensée spéciste, de l'alimentation, de la compassion, de la marche, on parlera de nos pieds, on parlera de la respiration, on parlera bien sûr beaucoup aussi de la langue, puisque le verbe fait monde, le langage déjà structure notre réalité partagée. Donc la langue aussi constitue évidemment quelque chose d'extraordinairement central dans la réflexion que nous avons et que nous allons avoir ensemble. Voilà, merci, merci pour vraiment les fabuleuses questions que vous avez posées, pour votre présence, et je me réjouis de vous retrouver lundi prochain à 19h pour le prochain live évolutionnaire. Bonne soirée